Hello les joueurs, vous êtes bien sur Xbox c'est Sneaky, c'est le stat. Salut tout le monde On se retrouve pour le test de Call of Duty Modern Warfare. Alors pas le vieux. Pas le 4 non plus. Il faut pas, pas le 3, 3 pas le pas 2. 2 voilà, exactement, il faut Modern pas... Warfare, mais pas le premier. Exactement. C'est dur parfait. à expliquer. Quand même. Pourtant il y, euh, y, y a des personnages voilà. qu'on retrouve hein, d'ailleurs des, euh, des autres. Hein, mais voilà. mais c'est Modern Warfare, mais pas un remaster. Mais c'est quand même Modern Warfare. Exactement. Et bon, c'est toujours Activision. C'est Modern Warfare 2019. Voilà, tout à fait euh, qui est sorti donc euh, le 25 octobre 2019 euh, sur Pour le plaisir de tous, sur euh, toutes les plateformes euh, qui tous, font la next gen. De la de la gen <rire> actuelle. La jeune actuelle exactement. Donc Xbox One, euh, PlayStation 4 et, et, et Windows et voilà, et PC. Euh, tout à fait, donc euh, un jeu qui est développé toujours hein, euh, par Infinity Ward et édité par Activision. Euh, on vous a lancé un peu de solo. Slide Jammer aussi qui est dans le Ah oui, tout à fait. Euh, on vous lance euh, le solo, on va passer la cinématique et un niveau en fait euh, qui est le deuxième niveau du jeu pour pas trop vous spoiler, mais qui donne le ton. C'est y a tout à fait le temps. Euh, euh, déjà, bon, alors, ce qui est sympa, c'est que on joue zone, on amis, est dans c'est assez sympa, snipers, on, a, voilà, on négatif, négatif, est dans le C'est bien filmé, je trouve. C'est euh, extrêmement bien filmé, euh, les acteurs vont plutôt bien. D'ailleurs, la campagne solo est très très agréable à vivre. Ouais là, je crois que tout le monde ouais, est, voilà, est relativement unanime là-dessus. Okay. Le solo, il est juste au top. Ah, c'est ouais, en plus il dur parce ça que on peut faire. prendre son temps. Euh, J'ai mis bien 8 heures à le finir okay. en même temps, même en refaisant bon. certains choix moraux à des moments. Il y a des choix. Euh, Alors qu'avant, voilà. on était plus sur du 5 6 heures. Hein. Ouais, c'est ça. Et oui, ils ont rajouté un peu euh, effectivement, et c'est plutôt pas mal parce oui, que l'histoire en plus est bien prenante et extrêmement réaliste, comme vous allez pouvoir le voir d'ailleurs dans cette mission. Mais peut-être trop réaliste. Ouais, c'est un peu too much en fait, c'est la question qu'on peut toujours se poser de savoir à quoi ça sert de jouer dans un jeu, qui se passe malheureusement dans la vraie vie, à savoir que là en gros c'est un, un groupe terroriste qui est plus ou moins financé, piloté par les russes, attention à ce que je vais dire parce qu'il y a toujours polémique là-dessus, qui, voilà, qui cause des attentats, et notamment là, un attentat en plein centre de Londres, et vous allez voir à quel point c'est extrêmement réaliste, et donc réservé à un public très très averti. Hein. Euh, pas à mettre en compte. Hein. Franchement, euh, le jeu est ultra violent avec euh, des travers parfois qu'on retrouve des autres, notamment, faire, notamment des scènes de torture et de tuerie de masse en fait, hein, euh, comme celle-ci. Hein. Enfin, voilà. On rappelle que le, le jeu est quand même, conseillé au moins de 18 ans. Non, il y a euh, est interdit. Ah, C'est ouais, ah, vrai qu'il n'y a, a, a, a pas d'interdiction. Ouais. C'est un, un code d'âge euh... Ouais on va dire conseiller à noter d'ailleurs qu'il peut paramétrer, pour, pour ceux qui sont parents et on si peut paramétrer dans sa console euh, le niveau de crédit des euh, jeux de, du compte de son enfant il faut les bloquer hein. et euh, penses si papa joue à l'outil, euh, bah, le fils sur son compte tu pas. à jouer. Ouais, et ce qui, ce qui est plutôt une bonne chose hein, parce que vraiment euh, le jeu euh, n'hésite pas à montrer euh, des meurtres euh, d'hommes bien sûr, de femmes, euh, même d'enfants à, à certains moments euh, même si les morts des enfants sont suggérés, on comprend quand même très nettement que les gamins meurent et, euh, et donc c'est voilà, ah, c'est ah, extrêmement violent et même euh, même les héros en fait sont amenés à créer des actions euh, euh, que la morale réprouvait un peu la Jack Bauer en hein. toute façon c'était déjà ouais. le cas euh, auparavant. Euh, mais euh, là, c'est encore, euh, encore plus marqué. Tiens, prends le sniper, on va pouvoir euh, parler un petit peu de, du moteur graphique. Du coup, parce alors, on va pouvoir aller regarder ça. Qu'est-ce qu'on pense, toi Ah, bah ben, écoute, moi je trouve ça plutôt super joli. Il y a vraiment, on sent que le, le moteur évolue au fur et du temps. Euh, bon, temps euh, bon, mon, bon, mon petit bémol euh, reste quand même sur la modélisation des voitures. Euh, on dirait des statues en plastique. <rire> mais pour le reste, dans l'animation des personnages, est vraiment bien foutu. Les éclairages aussi. Euh, c'est vrai que Call of Duty a toujours eu euh, cet aspect un peu carré on retrouve un petit peu, mais quand même bien moins que, que, que sur les précédents. Donc le moteur s'améliore, euh, et, ouais. et puis là on est quand dans un jeu qui est un peu différent euh, Ouais exactement, et puis des univers en plus plus ou moins ouverts, puisque plus tu avances dans l'émission, moins les univers sont, euh, sont fermés, et tu te retrouves notamment euh, dans des... Euh, après quand tu vas être en Wurzistan, pardon, parce que moi j'arrive pas à le dire, en fait c'est pas l'Afghanistan mais presque, hein, euh, tu te retrouves là-bas, tu, euh, tu as des... oula tu as des, des, des mondes avec des différents passages en fait, ce qui va se trouver dans le monde. Euh, de quoi, de ma mort ouais. honteuse, là, ouais. ici Non, non, je vais redescendre dans la rue, je suis plus à l'aise avec la calache, en fait, euh, ou avec, un, avec une grosse mitraillette. A ah. euh, noter, d'ailleurs, que la diversité des niveaux se paye en termes de téléchargement. Oh là, oui, tu veux parler tout de suite de la douloureuse qui fait très mal et des 120 gigas à charger, Exactement. alors même que tu as acheté le jeu en physique, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Euh, le jeu fait 120 gigas. De toute façon, le gros, je ne vais pas le dire 120 gigas. Non, exactement. Non, donc, comme ça, c'est réglé. Donc... Et puis, c'est directement affiché sur la pochette du jeu. Hein. Requiert un téléchargement de Alors, on est au-delà du téléchargement de ben, contenu. Ah ouais, sachant qu'en fait, c'est hyper rageant. Parce que quand j'ai acheté, euh, enfin, quand on a reçu euh, le jeu et qu'on l'a euh, qu installé, euh, il a donc installé le CD classiquement, enfin, le Blu-ray, pardon, classiquement sur la console. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir commencer à jouer. Eh ben non, il faut que tu télécharges le pack campagne 1, le pack campagne 2, le pack multi. Euh, voilà, c'est donc c'est. On se demande en fait. Le, ouais, on se demande pourquoi ils m'ont collé un. Pourquoi ils collé en fait un. Un Blu-ray Bah ça. ouais, après, ouais. Bon, il doit bien y avoir trois fichiers qui servent quand même. Oui, oui, bah surtout je le Blu-ray pour la licence. Oui, il faut qu'il soit dedans pour <rire> faire fonctionner le jeu. C'est ouais. ça exactement. Mais bon, en fait, ce qui est lourd, ce c'est ce que ça va. avec la fibre maintenant, c'est plus installer d'installer le jeu depuis plus que, que de le télécharger quoi. Par contre, tous ceux qui sont en cuir, on a Ah bah là, c'est euh, ça. Là, cas, les, là, bagnoles, oh, les bagnoles, oh, les bagnoles, les bagnoles, les bagnoles Parce que là, autant l'acheter en démat et, euh, et le pré-télécharger avant ah. de l'instant. Ah. Alors, là, ce que je si. propose là, c'est qu'on va, on va finir le solo là-dessus euh, pour voir l'introduction, de euh, jeu de mode, d'une des stars en fait de, de Modern Warfare. Et voilà, ah. hop qui arrive dans la lumière. Ah là je vous Vous êtes armé Voilà Price, euh, que tous les anciens de, de Modern Warfare euh, reconnaîtront avec sa, mmh. sa barbe bien Quel à l'huile. C'est le, le José Bové du C'est ça, le SAS, euh, le SAS particulier. Euh, ouais, je vais couper là parce qu'on va. des champs. Ouais, <rire> <rire> exactement. On va couper là parce qu'il y a une scène particulièrement euh, choquante avec un otage qui a une, qui a une ceinture d'explosifs. Je vous laisserai. Euh, Regardez la méthode de, de règlement des, des conflits qu'utilise le Capitaine Price. Euh, voilà. Alors, là on va aller dans le mode multijoueur. Mode multijoueur avec euh, tous les modes classiques que vous connaissez. Un menu qui permet de personnaliser l'équipement. Voilà. Déjà. Et qui est plutôt bien foutu. Ouais, un peu mieux que les précédents. Alors, euh, bien sûr, plus vous, plus, vous, plus vous jouez avec une arme, plus vous débloquez d'accessoires. Plus vous, avec, vous augmentez de niveau, plus vous, vous avez accès euh, des nouvelles armes. Des, des, des nouveaux bonus divers et variés. Des reste. nouveaux atouts qu'on retrouve. Alors sachant que moi je me suis mis en mode spécial. Le mode spécial, euh, en fait, je, je n'ai plus d'atouts comme des bombardements, des tourelles, etc. En fait, je me rajoute avec mes séries d'élimination de nouveaux atouts qui viennent me renforcer. D'accord. Ouais, c'est un choix. Voilà. Non mais c'est bien. Conflurance. Euh, ça permet à chacun d'y trouver le, le gameplay qu'il qu préfère. Donc euh... Bon, les skins hein, en mode voilà. opérateur. Les gentils, est pas les gentils. gentils. Voilà, les, les, la coalition. Euh, la caserne avec les défis, l'identité, vous faites votre tag, etc. Et le mode où je vais lancer, en fait, ma partie rapide, sachant que juste je monte deux secondes. On a, en fait, un mode réaliste où il n'y a pas d'ATH et où ça tue tout de madame suite. Madame réaliste, d'ailleurs. Voilà, exactement. Le mob shit qui est plutôt pas mal, en fait, euh, à 6 contre 6. C'est très rapide, très. Ouais. Et, a noter quand même qu'on précise, tous ces modes-là sont jouables en cross-platform. Ah oui, exactement. Ouais, tout PS4 à fait. et PC. Exactement. Donc, non seulement le jeu est disponible sur PS4 et PC et Xbox One, bien évidemment, euh, mais tout le monde peut jouer ensemble. Sachant qu'il est, est possible de filtrer les joueurs PC pour ceux qui auraient un tout peu tout peur des, des, des, des experts de, du souris, du, de clavier. La souris, du clavier. Exactement. Ah tiens, tu peux acheter un pack à 9 euros, regarde, magnifique. Ou pas. Ou pas. Je, je reviens pendant le chargement <rire> de <maintenant. rire> Pendant la recherche de partie, qui d'habitude est assez rapide, vous pouvez en fait continuer à paramétrer, activer ah là, des jetons d'XP d'ailleurs. Je, je te coupe juste, voilà, c'est intéressant, on voit les joueurs Xbox, donc là en l'occurrence on a deux joueurs niveau 32 et 54, et le reste on voit des petits écrans à la place. Donc là ça peut être aussi bien des joueurs PC que des joueurs PS4. Tout à fait. C'est vraiment pour pas marquer le logo de la concurrence. Ah bah tiens, bah, ça tombe bien, on va avoir une autre carte que, euh, Piccadilly, que Piccadilly, qui est une des cartes multi en fait. Hein, voilà. euh... Mais Saint-Petrograde. Exactement. <rire> Qui, qui n'est pas Saint-Pétersbourg, c'est saint, saint pétrograde Voilà. voilà. C'est Saint-Pétersbourg quand même. Alors, on est dans quel mode match de jeu mort, là On est en match à mort par équipe. Euh, bon, c'est le mode, c le mode c classique, et, sachant vont que, vont que vont ça va nous permettre. Euh, alors, je vais mourir honteusement, hein, parce que leur là, là, parler et jouer au multi en même temps, euh, bon courage. Euh, sachant qu'en fait, dans, voilà, dans, ce, euh, dans, dans ce jeu, je vais maintenant en fait un mode. Euh, c'est bon, pour moi, tu auras fait un frag. Voilà, exactement. Pour la, pour, pour la vidéo. Pour la postérité. On a un mode à la Battlefield. Ouais. Guerre terrestre. Exactement, jouable. Euh, à 64. Je... Et ouais, et alors je peux vous dire, c'est la z 2 Ah bah non, il n'y a que des adultes qui regardent. C'est la grosse partie à l'écran. Hein. Franchement, <rire> c'est... Euh... Voilà, hein, de toute façon la vidéo est interdite au moins 18 ans. Ah oui c'est vrai que en plus maintenant Youtube l'empêche ça, hein. attention il ouais. faut le signaler. Donc euh, effectivement le mode Guerre Terrestre avec des véhicules, avec des points à capturer euh, sur la carte. Du Battlefield. Voilà, du Battlefield, alors moi les, les... j'y ai joué euh, 4-5 fois déjà, euh, c'est pas le mode que je kiffe le plus. Hein. Parce que euh, c'est la nervosité du Call of Duty, donc euh, on meurt tout de suite très vite. Et en plus de ça, en fait, on est 64, donc je vous raconte même pas comme ça fric dans tous les sens. Et j'avais des gros lags pour l'instant. Alors je sais qu'ils sont en train de sortir, des patchs. qui travaillent vraiment là-dessus. Toi, mon gars. Voilà. Bim Voilà, bon, par face. Ah, mais t'as pas réglé. Ah oui, d'accord, ok, excusez-moi. <rire> Comment il m'a attendu Il m'a aligné. J'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, mais en même temps... La manette que j'ai dans les mains n'est pas ma manette à moi et les sticks c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop, on continue. Une excuse. Ouais je me trouve une excuse, mais bien entendu, attends, vous savez bien que de toute façon pour jouer à Call of Duty il faut être de mauvaise foi, sinon on n'y arrive pas. <rire> Donc, à noter que pour les autres modes de jeu, on peut jouer jusqu'à 20 joueurs. Ouais, exactement, ça dépend des modes. Il y, y a un mode qui est hyper sympa où vous êtes en fait en 3 contre en 3. Contre 3. Euh, qui est vraiment top, parce que euh, parce qu'en gros, euh, tu es en 3 contre 3, et tu commences juste tout le monde au pistolet. Après, euh, une fois que tu as, as joué au pistolet, bah, ton change d'arme, c'est mitraillette, et après, euh, fusil à pompe. Donc c'est franchement bien fichu euh, comme mode de jeu, euh, c'est bien bien rigolo. Hop. Et puis il y a la disparition d'un mode euh, que les joueurs pourtant euh, euh, adoraient Le mode zombie Exactement, euh, vous ne vous ferez Moi j'adorais pas. Ouais, euh, moi c'est vrai que j'ai pas... Cette espèce de, de mode horde... Euh j'étais coopératif mais bon t'as intérêt à jouer avec des potes qui veulent vraiment la jouer coopérative. ouais c'est ça bref ouais, oui euh, c'est certain euh, ouais bon je pense qu'ils avaient fait le tour du mode. bah c'est peut-être pour ça ou alors Ils ça sera les premiers amours et euh... ça fera l'objet d'un dlc parce que c'est possible aussi hein ça tout est possible euh, donc voilà bah, en, en, en gros euh, pour résumer c'est euh, peut-être le, le Call of Duty le plus complet hein. le plus complet le plus abouti ouais euh... tant en solo qu'en multi donc si on doit noter, enfin si on ne pas noter, mais si déjà on doit relever les, les points positifs. Je pense que le moteur... Ah là, là techniquement, c'est euh, franchement... C'est euh... franchement, euh, bah, et toujours du mieux en mieux bien bien et, et euh, la variété du décor, la bouche leur sujet. Bah, Parce que moi, j'ai un peu hurlé pendant, pendant que tu parlais, tu as raison. On peut aussi parler de l'aspect sonore. Ah ouais, alors la bande son, elle est dente, est franchement, on en prend plein les oreilles. Euh, pour jouer euh, très très souvent euh, en 7 points euh, à la maison, dans le salon, je fais hurler toute la, toute la maison. C'est euh, vraiment le, le, le jeu là-dessus, il est... Dans les plus, un mode campagne euh, qui est difficilement critiquable. Ouais, non, non le mode campagne, il est extrêmement efficace. S il est critiquable, il peut être critiquable d'un point de vue moral, voilà, on va dire ça. Okay. Mais euh, il faut savoir euh, ce à quoi vous allez jouer, mais, mais, mais ça fait partie du... c'est leur parti pris, quoi. Le multi, bah, toujours maîtrisé par Alti. Ah enfin, voilà. par, par les studios d'Activision. Là, c'est top. Hein. Le, le multijoueur, il est vraiment, vraiment bien. C'est du classique. Alors, vous pouvez vous monter en niveau, hein. vous atteignez euh, des rangs maîtres, etc. Après, enfin vous savez que quand, même quand vous avez atteint les différents, euh, les différents niveaux euh, maximum, ça repart à zéro avec différents paliers, etc. Donc, vous êtes. Euh, oh mince! J'ai fait n'importe quoi là je euh, Ouais, c'est finalement J'étais concentré dans ma phrase euh, Voilà vous en avez vraiment pour votre argent en multi Et d'ailleurs euh, le, le jeu il est extrêmement joué euh, On, on attend a que... pour son argent et puis il euh, y a une rejouabilité qui est quand même assez énorme ah bah là, Je là. Euh... Si tu y jouer des mois hein. Ah oui et puis tu peux y jouer des mois Tu peux y jouer avec tes potes, créer ton clan euh, Te rejoindre, inviter ouais, bah, tes amis, il y rejoindre les parties euh, Il y a vraiment de quoi faire euh, Moi franchement J'ai retrouvé plaisir pardon, à jouer à euh, Call of Duty. Voilà tout simplement que j'avais abandonné hein, pour, euh... du, pour du battlefield bah un peu pareil que toi sachant que euh, bah là ouais on est vraiment sur un truc qui est, qui est complet euh, je ne demande pas une note on s'en fout là bah n'importe oh quoi Donc, ah bah moi ouais. je rajouterais aussi une amélioration de l'ergonomie du jeu dans quel sens les menus c'est ça les menus ouais, euh, vrai. Euh, le, le, le la configuration des armes de son voilà de, de, de, de ses différents profils d'armement euh, dans les points négatifs euh, qu'est-ce qu qu'on pourrait mettre moi franchement. Il y a le côté moral, bien, ok. Ouais, bon, c'est -ce vraiment un point négatif. C'est ça là, le, le truc. Chacun sera... Chacun bah, jugera, ça dépend qui, voilà, Chacun jugera et puis ça dépend euh, ça dépend de, de l'âge à lequel vous autorisez vos enfants à jouer. et Autant vous dire que... Faites gaffe. Non, non, mais les enfants peuvent pas y jouer, c'est clair. <rire> Donc, ça dépend si on n'a l'enfant. Ouais, c'est ça, exactement. Même un ado, il faut quand même du recul. Hein. Partie dans le point négatif, quand même, la quantité de données à télécharger, surtout pour ceux qui ont des petites lignes. Bah ouais, c'est enfin, ça, c'est... Disons qu'il faut... Il faut, arrêter de vendre, euh, il faut arrêter de vendre le jeu en Blu-ray. Il y a un mec qui s'amusait avec une grenade. C'était euh, assez rigolo. Hop. Donc, une note sur 10. Ah, J'hésite entre le 8 et le 9, oh, moi. Hein. Ouais. Ah, J'ai vraiment, euh, vraiment été emballé. Hein, c'est ouais, hein. ah, non ça non, non, non, mais euh, Allez, parce que c'est le renouveau du truc. Non, on se ouais, met je un petit 9, quand même. Un bas. gros 9, on va dire. <rire> allez, je valide, le... valide le 9 avec toi. Euh... Ouais, bah, bah, En même temps, ça tombe bien. Parce que c'est du 9. Là, ouais, c'est pour ça. C'est pas du vieux. Exactement, tout à fait. Allez, on va se quitter sur ce frag honteux que je viens de faire, je pense, non Non, t'as envie de me voir souffrir encore un peu, tu veux faire durer non, le plaisir, non Non, non, c'était un superbe frag. Ben, on la psy, tu vas non, non, je fais n'importe quoi parce que. Ah, non, non, voilà. non bah, Tu peux mourir, s'il te plaît Ouais, attends, je vais, je vais mourir, je vais foncer, voilà. Ah non, c'est juste à la fin de, vidéo que ça, de la vidéo que ça commence à être, à être pas trop mal. Euh, les, armes sont, les armes sont bien équilibrées. Oh là là là là. Voilà. Allez, on peut mourir là-dessus. <rire> les armes sont pas trop mal équilibrées. En plus, euh, voilà, vous trouvez un petit peu tout ce qui fait le sel, les shotguns, les key one-shot, etc. Enfin bref. Les habitués de la licence comprendront qu'ils vont prendre leur pied en multi. Voilà. Bah écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du jeu, parce que ça nous intéresse aussi. Euh, et puis bah, on se retrouve très prochainement pour un nouveau test et une nouvelle vidéo sur Xbox Live. A bientôt tout le monde, bye bye Allez ciao